Alors, bonjour tous ceux qui sont en train de me suivre à 7h. C'est toujours le maître Panabé Dodi du Bénin. C'est vrai qu'il y a très longtemps que je suis venu devant les caméras pour vous parler. Et c'est parce que j'étais très occupé, vous le comprenez déjà. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que les choses sont en train, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Et pour moi aussi, parce que je ne dirais pas que c'est des nouvelles pour, pour moi seulement. Il y a de très bonnes nouvelles pour vous et pour moi. Et ces bonnes nouvelles, la première chose c'est que tout ce que nous faisons, les démarches que nous sommes en train d'entreprendre de, pour que les faux marabouts, ou bien tous ceux-là qui viennent pour euh, vous abuser, profiter de vous, les mesures qu'on est en train d'utiliser contre eux sont en train de marcher correctement. Et dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les preuves que c'est en train de marcher en, en photo et en vidéo. Donc, euh, à ce moment précisément, vous pouvez déjà être en train de regarder quelque part sur l'écran et vous verrez les photos dont je suis en train de parler. Et après, je ne sais pas si c'est en fin de vidéo que je vais mettre ça. Mais des vidéos qui démontrent que ça marche vraiment parce que ces gens, ces malfrats, ces gens malhonnêtes sont déjà en train de se faire prendre. Et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Ça veut dire que ça marche correctement. Et dans un avenir très proche, on sera débarrassé de tout cela. Donc, euh, il y a cela. Et si je suis également là... C'est pour vous donner quelques éclaircissements par rapport à certaines choses. Parce que l'année est déjà finie, l'année est presque terminée. Nous avons tous besoin d'argent. Nous avons besoin de certains rituels pour pouvoir nous protéger et passer dans une nouvelle année. Parce que vous le savez tous, quand l'année est très proche, la fin de l'année est proche, et que les choses sont un peu partout. Les accidents non désirés, les accidents provoqués parce qu'il y a des gens qui ne voudraient pas que l'on passe dans une nouvelle année correctement. En plus de tous ceux-là qui font tout ce qu'ils doivent faire, il y a également des gens qui ne voudraient pas que vous qui êtes en couple, qui avez vos familles qui sont déjà là, que vous soyez heureux. Donc, ils créent beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ça là. Je vais vous expliquer comment vous allez faire pour pouvoir euh, échapper à tout cela et passer la fin d'année dans de très bonnes conditions. Donc euh, la première chose dont nous allons parler c'est la multiplication d'argent. Parce que beaucoup de personnes me contactent et ils ne veulent pas le portefeuille parce qu'ils trouvent que c'est contraignant que c'est long et il peut parler de multiplication d'argent. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé ici, mais la multiplication d'argent, c'est quelque chose qui est possible, que vous pouvez faire. Vous comprenez, vous pouvez le faire. Mais cette multiplication-là, ça dépend du problème que vous avez. Donc, si je l'explique correctement, c'est un rituel, toujours un rituel d'argent. Mais c'est un rituel d'argent qui dépend du problème que vous avez. Ça veut dire que c'est quand vous venez et vous dites que je veux faire multiplication, papa, ce n'est pas en même temps je vais te dire envoie tel montant, je vais te faire multiplication, non. C'est après une consultation qu'on voit est-ce que le problème que tu as c'est vrai, est-ce que c'est la vérité. Maintenant quand c'est la vérité, ce que tu veux multiplier maintenant on va te dire comment on fait. Comment ça se passe pour que la multiplication se fasse et ça va te permettre d'aller régler ton problème en même temps. Parce que la multiplication d'argent, l'avantage que ça a, c'est que le problème que tu as, tu auras l'argent pour aller régler ce problème-là en même temps. Ce n'est pas ce que vous entendez sur les réseaux. Ou même vos on vous donner Donnez une somme et on va le multiplier par 10. » Moi, je n'ai jamais entendu ça. Et il n'y a que les paresseux aussi. Ceux qui ne veulent rien faire, qui entendent ces choses-là, qui courent et qui vont se mettre dedans. J'espère que vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Je ne reviendrai plus sur ces choses-là. Après cela, les rituels de fin d'année. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Des gens n'ont pas besoin d'argent, ils ont déjà eu l'argent qu'ils veulent, ils n'ont pas de problème financier. Mais si vous n'avez pas de problème financier, ça ne veut pas dire que le mauvais œil ne vous suit pas. Qu'il y a des gens qui vous cherchent du mal, ça ne, ce n'est pas la même chose. C'est pour cela que tous ceux qui disent, non, oh, des rituels comme je n'ai pas de problème d'argent, je n'ai pas besoin d'aller contacter quelqu'un, c'est faux. Détrompez-vous. Parce que quand tu es un homme, homme et, homme et femme, je veux dire, et tu es dans ce monde-là, c'est sûr que quelque chose que tu fais, tu dois faire quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'il y a des jaloux comme ça qui t'en veulent pour un rien. Donc, vous avez besoin de vous protéger. Tout le temps, vous avez besoin de vous protéger. Et en cette fin d'année, c'est l'occasion qui est propice pour pouvoir régler tout cela. Parce que, à la fin de l'année, les voiles sont très fins. Pour ceux qui le comprennent, les initiés le savent. ceux qui ne sont pas initiés aussi. Quand vous aurez besoin ou bien vous allez écouter ce message-là, contactez-moi et nous allons vous expliquer les choses. J'espère que vous comprenez très bien. Alors, si je finis cela, il y a d'autres personnes, quand, surtout ceux qui veulent faire le portefeuille magique, et parce que j'ai déjà expliqué tout ce qui est portefeuille magique. Il y a des gens qui veulent le faire, mais quand on leur dit les contraintes dedans, parce qu'il y a des gens qui aiment se déplacer. Quand on leur dit de venir. Mais parce que vous n'êtes pas initiés, vous ne connaissez pas des choses, il y a des choses que vous ne pouvez pas vendre ou purifier. Ils pensent que, prendre bon, c'est une occasion pour pouvoir leur prendre de l'argent ou bien, non. détrompez-vous aussi parce que ce n'est pas le cas. Quand on vous dit toutes ces choses-là, c'est parce que, ici, moi, je ne suis pas comme ceux que vous rencontrez qui ont des cabinets. Moi, je n'ai pas de cabinet. Moi, je suis un chef de famille je suis un maître marabout, je suis une tête couronnée, très respectée et très respectable, donc je n'ai pas de cabinet. J'ai un temple, j'ai un prouvant dans lequel je fais mes choses. Ces choses-là que vous voyez, c'est ce que vous pouvez voir. Parce que ce message est destiné aux initiés aux non initiés. C'est ce que vous pouvez voir sans qu'il n'y ait aucun problème pour vous que vous voyez ici. Mais quand vous allez décider de venir chez moi... C'est dans le temple, dans le couvent qu'on ira. Donc là-bas, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir si vous n'êtes pas initié. C'est de ça qu'on vous parle. Pour ceux qui comprennent, ils comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, alors restez dans votre ignorance. Mais c'est ce qui doit être fait, qui doit être fait, que nous, nous vous disons. Et il n'y a pas de demi-mesure. Donc les gens ne viennent pas pour nous demander de trouver une autre façon de leur part de, de négocier, non. On ne vous dit que ce qui est possible à faire. Si ce n'est pas possible, on vous le dira. Je ne veux pas finir de vous donner ces éclaircissements-là sans vous préciser que la guerre-là, c'est vrai que nous sommes en train de la gagner. Les images, vous les avez vues, la vidéo, vous la verrez. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut relâcher maintenant. Donc, tous ceux qui vous contactent, peu importe qui c'est, peu importe la façon dont vous l'appréciez, ou bien la façon dont ils vous parlent ou bien ce que vous voyez, Demandez toujours sa pièce d'identité, que le nom qu'il prétend porter, que sa pièce d'identité réponde à ce nom-là. Sinon, vous n'avez rien à faire avec lui. Si il vous dit autre chose que ça, il n'a aucun problème. Si son nom ne correspond pas à sa carte qui vous présente, refusez de, de faire quelque chose avec lui, n'importe quel travail, sinon vous allez vous faire anaker. Après cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes, chaque fois, ils pensent que c'est seulement les rituels d'argent que nous faisons. Et bon, ils trouvent qu'eux, ne trouvent pas ce qu'ils rejettent dedans. Il n'y a pas que des rituels d'argent. La dernière fois, je vous ai présenté les fétiches qui sont ici. Vous avez vu et vous savez ce que chaque chose peut faire ici. Donc, ce qui est très important que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que pour tous ceux qui ont besoin de quelque chose, vous avez besoin de quelque chose. Contactez le grand maître Marabout Dodji du Bénin. Parce que tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin, voilà, tout ce dont vous avez besoin, vous l'aurez ici. Vous l'aurez et vous allez, pouvoir, vous allez pouvoir vous en sortir très facilement. Vous allez vous en sortir très facilement. Il n'y a pas de problème ici en ce qui concerne tout ce que nous, nous vous proposons. Les autres ne vont pas vous détailler les choses. Ils ne vous diront pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Ne pensez pas que la vidéo est longue. C'est parce que j'ai besoin de vous expliquer. Je ne sais pas si à la fin de cette année-là, je pourrais vous dire d'autres choses. J'aurai d'autres occasions de vous parler. C'est pourquoi je vous éclaircis chaque chose. Mais je ne peux pas finir cette vidéo-là sans vous faire une démonstration du portefeuille magique. Parce qu'on parle de tout, mais la chose la plus importante, c'est l'argent. J'ai déjà donné toutes les explications de non en large par rapport au portefeuille magique. Voilà ce qu'on appelle le portefeuille magique. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois, vous savez ce que c'est. Ce portefeuille-là, comme je vous le dis toujours, est vide. Mais devant vous, parce qu'il faut faire cette démonstration pour que ceux qui ne croient pas puissent croire. Devant vous, ce portefeuille-là va produire une somme de 1 million. Ça serait le travail de personne, mais je dois faire cette démonstration-là pour vous. Après, je vais encore brûler tout ce billet-là parce que je ne peux pas bouffer l'argent-là. C'est seulement celui qui commande qui peut prendre et sa chose et dépenser. S'il me donne, je vais prendre. S'il ne me donne pas, je ne vais pas demander aussi. Donc, nous allons passer à la démonstration et vous-même, vous allez voir comment ça va se passer très rapidement. Regardez encore à l'intérieur de ce portefeuille là. Très bien. Alors, je prends ce portefeuille là et je le dépose devant les génies parce que moi, je n'ai aucune force. Ce sont les génies qui font tout ici. Suivez-moi très attentivement. À partir de maintenant que la caméra ne bouge plus. No, no, Les génies déjà, ont déjà été invoqués. Ils iront là où il faut aller chercher de l'argent. Dans tous les points, les opérateurs économiques, tous ceux-là qui ont de l'argent et qui ne le partagent pas. L'argent, c'est pour tout le monde. Personne n'a le droit de garder de l'argent et de ne pas vouloir partager avec les autres. C'est toujours le grand maître, madame du Bénin qui vous parle. Je suis au plus de 129. 53 24 94 25 parce que je suis au Bénin je suis chez moi au Bénin Le plus 329 53 24 94 25 pour tous les problèmes que vous avez c'est ce pour ceux qui ont bien suivi cette vidéo là j'espère je, que vous avez compris tout ce que j'ai dit ici maintenant vous savez qui contacter mais comment savoir si cette personne-là a fait du vrai avec vous ou du faux. Donc, nous allons voir si cette production-là a déjà été faite. Et après, nous nous dirons au revoir pour les vidéos dont je vous ai parlé Ils sont déjà présents. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. J'espère que c'est toujours le même portefeuille et je n'ai rien changé ici. Donc, suivez-moi très attentivement et regardez. Là, ce sont des vrais billets de banque. Des vrais billets de banque. C'est vrai que tous ces billets-là vont être brûlés parce que personne n'a commandé. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a de problème avec aucune autorité, rien du tout. Le portefeuille vient de produire les 1 million comme je vous l'ai dit. Vous savez déjà comment faire si vous avez n'importe quel problème qui contacter et comment savoir si cette personne fera du vrai avec vous ou pas. C'est votre maître Panabi Dodi, du Bénin. Je suis au plus de 129, 53, 24, 94, 25, comme vous pouvez le voir. Demandez toujours de la pièce d'identité des gens. Portez-vous bien et que cette fin d'année soit heureuse pour vous tous. Je vous remercie et à la prochaine. Il vous sur présente la caisse. caisse, sur la caisse comme ça. Vous asseyez et c'est vide. Et les prières commencent. Il y a un rituel. Oui. On fait, on fait. Les ingrédients achetés par la vidéo tout, tout, tout. Et quand il finit, il referme. Assis toujours sur. se refermé. C'est bon. Maintenant, à l'issue maintenant du rituel, il tire. Vous êtes toujours assis, il tire. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. On ne voit pas. C'est parce qu'on a déjà.